Donc, bonjour et bienvenue à cette première vidéo qui porte sur la recherche dans la plateforme Communauté des enseignants de troisième secondaire. Euh, une fois connecté, vous allez tomber sur, immédiatement sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil est dans vous allez y retrouver différentes ressources, comme des tâches, des évaluations, des épreuves, différentes ressources qui touchent la, la période et réalité sociale à l'étude présentement. Donc, cette page-là va être amenée à changer. Donc, pour débuter la recherche, on clique sur l'onglet « Rechercher ». Dans ce cas-ci, on va écrire un mot-clé assez simple, « amérindien ». Donc, on voit que 246 résultats présentement. Les icônes colorées vous déterminent de quel type de ressource il s'agit. Donc, est-ce que c'est une vidéo, un site Internet, une image, un document? À gauche, vous, avez, vous allez pouvoir raffiner votre recherche. Donc, vous avez type de ressources. Ici, par exemple, je pourrais identifier seulement les documents pertinents. Et ensuite, euh, au plan euh, d'utilisation, ben, je pourrais vouloir des activités, donc je pourrais cocher « activités » et vous voyez, je suis rendu à 12 résultats. Donc, euh, j'ai une liste là, vraiment raffinée sur les Amérindiens qui sont des documents et qui sont identifiés comme étant des activités. Oui, peut-être aussi mentionner que l'icône des trois petits bonhommes ici représente une ressource qui a été partagée par quelqu'un de la communauté. On pourrait aller voir un exemple, euh, le territoire amérindien avant l'arrivée des Européens. On voit en haut par qui ça a été créé, donc le récit univers social. On voit, lorsque c'est un PDF, euh, une projection du document. Lorsque vous voulez le télécharger, vous avez juste à cliquer dans la bande foncée en bas, donc sur « Télécharger ce fichier ». Si jamais vous voulez, dans ce cas-ci, voir la description, elle se trouve juste en bas, il y a aussi trois liens qui sont disponibles. Le premier, piste de solution. Ensuite, il y a une version en Google Documents et puis la version sur documents. Effectivement. Donc, euh, si euh, on veut sortir, si vous voulez, de, on veut retourner à, notre, à nos résultats de recherche, je peux cliquer sur le X ici en haut. Euh, et je pourrais raffiner encore plus ma recherche en identifiant la période précise touchée euh, sur laquelle je travaille en ce moment. Donc, dans éléments de programme que vous allez trouver là, en haut à gauche, on fait sélectionner et euh, on peut choisir bon, par compétence disciplinaire, mais bon, je vais aller par programme. Je clique sur mon programme de secondaire 3, puis ben, sur la période là, 1500 à 1608. Et une fois que j'ai sélectionné cette période-là, ben, j'ai maintenant sept résultats trouvés. Donc, sept résultats donc, qui sont, on le rappelle, des documents. Et des activités qui portent sur la première période, qui est des origines à 1608. Euh, Peut-être juste vous souligner que c'est un, un outil de recherche avec des filtres, donc si je veux avoir l'ensemble des résultats qui portent sur cette période réalité sociale, euh, je peux décocher « Documents » et je peux décocher « L'utilisation activité et là je constate que j'ai 138 résultats pour la première période. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur la petite enveloppe orange. Sinon, bonne recherche!